Ok, euh, une autre vidéo pour expliquer là, juste un petit travail sur le, le span et l'explication. Euh, hier soir, Sam m'a posé la question de bah, pourquoi est-ce que le, le, la Shiku, lorsqu'elle entrait dans les prix, et euh, eh bien indiquait un, un range possible. Enfin, en tout cas, il m'a montré des images et Tetsuo Tetsu avait lui aussi montré ceci. Donc pourquoi est-ce qu'on est -ce qu a cela Et du coup j'ai réfléchi et ce matin ben, j'ai voulu voir, enfin j'ai réfléchi hier soir puis ce matin j'ai voulu essayer et puis, puis je, je pense que j'ai quelques trucs dans le formalisme de ça. Donc on, est, on soit bien clair, donc c'est vraiment une idée à, à ce moment-là, ce jour-ci. Jour donc du coup, euh, ben, je, bien, euh, ben, je pense que j'ai compris une partie et j'aimerais bien savoir si c'est vrai, donc j'aimerais bien lire la suite pour pouvoir euh, pour avoir une idée. Donc Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que Qu'est-ce qu'on observe Pourquoi est-ce que Shiku est là Alors Il y a là, toujours la différence entre le prix ici, etc., etc. Les acheteurs ou les vendeurs sont dominants, donc là ça peut être un gain, bon, soit peut-être, mais, mais ça ne restait pas une, une explication plausible, enfin en tout cas, pas que ça, il me, il me semble qu'il y a autre chose. Et, et donc du coup, là, une, un exemple, donc, on a le prix qui a, qui a descendu. Le, la Shiku, elle croise les prix ici, en, en ce point, et du coup on voit que, eh bien, entre le, le point ici, et le, le point, donc, le croisement de chiku co correspond à l'équilibre, donc 25-26 périodes après. Et donc la question c'est de comprendre bah, pourquoi est-ce est on, on, on associe. Alors là c'est un exemple, mais il y, y en a plein d'autres. Bah, alors ça marche pas tout le temps, hein. lorsque, lorsque chiku ici croise les prix, si je dis pas de bêtises, euh, s'il si, y à un range, mais euh, il mais y a d'autres endroits où ça, où ça croise et ça marche pas. Enfin, il me semble, après on peut me contredire. Donc moi je voulais, je voulais voir euh, pourquoi, donc d'une premièrement statistique, et ensuite euh, comprendre euh, quelle est la raison de Chico. Donc, euh, hop, pardon. La question c'était donc euh, pourquoi Chiku pourquoi prédit les ranges lorsqu'elle croise les, les prix et ensuite euh, pourquoi une période de 26-25 qui, qui semble marcher assez, relativement bien. Donc j'ai voulu voir comment est-ce qu'on pouvait définir les ranges. Alors, avec. Euh, donc c'est pas du trading algorithmique, mais en utilisant des algos pour pouvoir faire des stats et, et donc comment est-ce qu'avec avec l'algo je pourrais je pourrais déterminer ceci donc la la, la, la fluctuation qui m'a semblé la, la plus au moins la, correct, la plus correcte à prendre c'est la P parce que du coup elle, elle, elle indique en grande partie des ranges, enfin souvent des ranges en tout cas et on pourrait aussi prendre la Y avec euh, donc la, toutes les histoires de de niveau où est-ce qu'on est qu a mais, mais Là, je me, suis, je me suis concentré sur les, les fluctuations P, d'accord Pour regarder les, ces ranges-là. Et ensuite, comment est-ce que j'ai fait Donc, du coup, je me suis dit, si, si on avait une chicou de période T, mais pas, pas forcément de 26, d'accord En fait, euh, la fluctuation P, euh, l'équilibre du range, ce serait donc entre B et C. Et du coup, quelle est la, quelle est la période que je devrais euh, utiliser, Alors, en rajoutant une ligne, pour pouvoir déterminer le, le, le range, enfin, en tout cas, le, le range exact, issu de cette fluctuation P. Donc en fait, comme c'est géométrique, et que c'est un mouvement parallèle en fait au prix, donc du coup, il faudrait que je détermine finalement quand est-ce que la, la Chiku, ici, alors la chicou de période croise le, le prix, euh, donc la, la fluctuation en A à B. En AB et du coup, plus particulièrement au point N, qui est à la même hauteur que le point N, où N représente l'équilibre du range BC. Alors je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais en faisant ceci, du coup, on la, la bleue, théoriquement, elle devrait indiquer en croisant ici le prix en M où, ce, où, où sera l'équilibre du range connaissant le point B. Donc notamment on, on retrouve Bc, on est d'accord Donc là, il y a dans cet exemple, il y a différentes fluctuations P, et puis on voit que bah, ça a l'air de, de marcher assez bien. Si, si j'applique ce principe-là, alors il y a des fois ça ne marchera pas tout le temps, mais, mais je, je présume que ça va être des, des points assez, assez particuliers. Mais en moyenne, en, en, ayant, regardant, en ayant regardé plusieurs fois le, les graphes, je pense qu'en faisant cette méthode-là, je, je, je, je pensais que je devrais réussir à avoir des résultats cohérents. Non, du coup, j'ai regardé les statistiques en appliquant ceci. Alors, j'ai mis une démonstration mathématique pour montrer ce que je ce que je, ce que je souhaitais regarder comme, comme période. En, en fait, voilà le résultat devrait, sur lequel on devrait se concentrer. Mais je, juste, je vous donne pas les résultats... Enfin, la démonstration, je vous la commande pas, mais je vous la donne juste dans les grandes lignes. C'est que si n est le milieu de BC, dans ce cas-là, euh, m et y ils sont les mêmes coordonnées, comme euh, on connaît les coordonnées de n, on peut déterminer les coordonnées de m, puisque comme c'est sur la droite AB, du coup on connaît son expression et on peut savoir si à la même coordonnée quel est le temps correspondant ici. Donc du coup connaissant le temps de m, le temps de n, il y a juste à faire la différence entre les deux, et puis on est capable de déterminer avec juste b et c en fait euh, quelle est la, la, quelle est la, la période qu'il faudrait pour que on ait cette configuration de, de chic ou de période T qui indique le, range, le, le milieu de l'équilibre l'équilibre, le, le, le milieu du range euh, déterminé par bc donc en gros j'ai calculé ça, donc si vous voulez regarder le code, tout est sur euh, en ligne d'accord, dans le, dans, le, dans le folder, dans le dossier euh, comme toujours, donc je mets tout pour que vous puissiez reproduire euh, les résultats que j'ai obtenus c'est vraiment des résultats... Euh, en fait, euh, j'ai regardé juste sur un exemple d pour, être, pour être sérieux il faudrait regarder sur beaucoup si ça se trouve le nom que je vous donne euh, va fluctuer mais, mais quand même, je trouve que ça donne quand même des, des grandes... enfin euh, au moins des, des, des, des choses intéressantes donc la moyenne, d'accord, uh, mean average en anglais, donc du coup quand on fait le sur les sur les P, d'accord, donc ici il n'y a que 405 occurrences sur toute l'historique du PX1, donc toujours, un hein, accord de 1990 jusqu'à jusqu ben, vendredi dernier. Donc du coup, j'ai regardé 405 occurrences, donc c'est pas tant que ça statistiquement, mais ça indique quand même des choses. Donc on voit que la distribution en fait de des, des périodes il faudrait pour indiquer le range finalement elle suit une sorte de, de gaussienne. Alors la, la moyenne en fait c'est en 2,7 donc presque à la moitié de 5. Et du coup je me suis amusé à multiplier par 9 puisque dans le cas où, où du formalisme 2A donc on, on voit que comme pour Ishimoku en fait dans Ishimoku en quelque sorte on, on voit que le marché ben, eh bien il, il résonne autour de, du nombre 9, 26 etc donc un, un ratio le, le 9 joue un rôle important, et qu'est-ce que ça me faisait si on regardait x9 euh, euh, Du coup, on obtient un nombre euh, proche de 25. C'est-à-dire que si je considérais que le mouvement qui se fait en 1i de 2,7 périodes, en fait, si je zoomais 9 fois pour avoir le, le, le prix, enfin, le, le mouvement euh, réel en quelque sorte, enfin, je dirais le nom, mais plutôt idéalisé, euh, serait autour de, de 26. C'est-à-dire que la période serait autour de 26. voilà bon, alors, j'ai mis ici hein, le 9. Je, je, donc j'ai reproduit la, la même figure mais en multipliant par 9 d'accord et puis j'ai fait un autre euh, bon j'ai un peu affiné l'histogramme euh, le chiffre 9 donc là pour l'instant je ne suis pas très clair donc pourquoi se multiplie par 9 euh, bah, du coup c'est en lien avec plutôt la théorie euh, c'est une brique élémentaire du marché ça respecte le ratio de 3 d'accord donc dans le formalisme de za on voit que la plus petite brique que l'on puisse faire c'est en, en 9 bougies et donc du coup un mouvement, un mouvement en 9 et finalement je suis venu à la conclusion que bah, c'était finalement une, une une, une, une question de taille de, de l'échelle dans laquelle on était, et on pourrait très bien euh, eh bien je, vous me donnez n'importe quel mouvement, et je pourrais très bien trouver une échelle qui fasse euh, qui, qui fasse un, un mouvement unitaire en 9, d'accord. Donc tout ça, ça dépend juste de, de l'échelle que vous prenez. Donc, du coup, euh, 2,762 bougies dans, à une, éche, une certaine échelle, et si on fait x9, on retrouve les 26. Donc, du coup, je me dis, bah tiens, on, on semble assez proche de 25-26, d'accord. On retrouve que statistiquement en moyenne. Si on, les, les donc, bien, si, on devait, si on voulait étudier les équilibres, donc écoutez-moi bien, si on devait, étudier les équilibres des ranges qui sont obtenus après euh, un certain mouvement, en observant le mouvement, le croisement avec et les prix, du coup, on devrait, on devrait, plutôt prendre autour de 26. Et on voit que la distribution finalement, elle est, elle est centrée, voilà, grosso modo, autour de, de 26, d'accord. Euh, bah je, je dirais même que c'est peut-être un, peut un peu enfin de 25 plutôt, d'accord, peut-être un, un peu plus avant, je ne sais pas trop exactement. Mais il faudrait faire plus de statistiques pour obtenir de statistiques pardon, pour obtenir une belle gaussienne peut-être, ou alors pas vraiment une gaussienne, mais une une, une courbe en cloche, avec un, une certaine moyenne. Et mais on retrouve les 25-26 pour l'instant. Donc je, je présume que plus tard, bon là je dis juste en, en, pré, en prévention, ça, on pourra peut-être avoir un résultat différent, mais bon, à voir, d'accord, faire des stats. Bon, ce que je dis là, le 9 aussi, je ne suis pas très sûr de moi, mais euh, c'est encore une réflexion. Donc je la fais juste une vidéo pour expliquer le travail que j'ai fait aujourd'hui. Donc à voir pour la suite. Mais si vous avez des, des, des, des points de, de compréhension qui semblent mieux fonctionner que, que ce que je viens de dire, n'hésitez pas à le partager. Ensuite, euh, je me suis dit, bah tiens, on a vu les fluctuations, et si jamais je regardais à une échelle plus grande, c'est-à-dire si j'approximais si les n en i, la ligne suite de n en i, euh, quels sont les résultats que l'on obtient J'avais juste 146 occurrences. donc Pour le coup, c'est vraiment très peu statistiquement. Donc on... bah là, ce que je dis, je prends avec des pincettes. Euh, je préfère ne pas trop m'avancer, mais je peux juste montrer ce qu'on obtient sur le, ce obtient sur le, sur le PX1 euh, un, une mo en moyenne de 70. Donc, finalement, si on fait x9, c'est proche de 76. Alors 76, bon, ok. Euh, du coup, on voit que c'est sans, sans faire x9, c'est entre... Bah, c'est plutôt proche de 8, donc pas trop 9. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que la période, quand on fait une autre échelle, pas 9, mais si on, si on zoome encore plus, du coup on aurait 76 comme, comme, comme période. Donc ce que je voulais dire, c'est que je pourrais, bon je l'explique plus tard, mais je pourrais prendre 9 à une certaine échelle, je zoome, j'obtiens 26, je rezoome encore, j'obtiens 76, donc je fais une sorte de x3 à chaque fois. Et et ça paraît cohérent avec le mouvement de 2A et tout ce qu'on obtient. Donc tout ça, il faudra le remettre en forme plus tard. Et donc du coup, faut le, là, c'est que la, la statistique, bon, on voit c'est vraiment faible, d'accord On peut vraiment pas trop, enfin, on peut pas trop dire, hein. <rire> Avec un sommet à, à 4 et un petit sommet à 3, c'est pas, pas probant Mais bon, c'est en cours, donc euh, s'il y en a qui veulent faire plus de stats, bah allez-y. Euh, je, je, je, je, je vous montre là vraiment l'idée euh, euh, enfin, que j'ai. Et du coup, pour faire le lien avec le formalisme de Zaha, et eh bien, c'est ce matin, en discutant avec Sam encore, du coup, ça m'est apparu. Euh, donc, le rappel de Formulation de a on évolue en A, temps constant, il y a un retour à l'équilibre qui se fait, donc de, de B à C, sur l'équilibre de A à B, et puis on dit que c'est fractal. Donc tout ça, ça me permet d'expliquer l'Espagne les spans et puis les lignes Ichimoku. Alors du coup, le marché, on suppose qu'il a, a fait des choses avant, la dynamique a bougé, donc son équilibre, euh, bah, l'équilibre était en bas, et puis du coup, à un moment, il, il monte, il monte, il monte, et puis, et puis du coup, il arrive en B, et puis là, il arrive en C et là il se met à faire un range entre B et C et donc du coup quelle est la bah, comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça, enfin comment est-ce qu'on pourrait trouver plutôt l'équilibre du range donc bah du coup en prenant une, une ligne qui évolue parallèlement donc une projetée dans le passé de A en fait si on fait ça géométriquement, mathématiquement on voit que lorsque le, la ligne verte croise les, les prix en fait elle va forcément croiser au niveau du range donc bah, en fait tout, tout le le sens de Chiku finalement dans le formalisme de là il a un sens fort mm -hmm. on peut voir que ben, ça, ça, ça fait sens euh, pour le, pour expliquer le, le croisement et la formation d'un range enfin pas pas la formation d'un range mais le, le marché fait ce qu'il veut mais pour détecter le range avec le croisement de Chiku bon après vous voyez il, il va il vit son, son sa vie dans son range puis il sort vers le haut vers le bas et puis soit vous avez une enfin une, une, une fin de tendance soit vous avez une, juste une consolidation ça augmente donc du coup, euh, j'en suis nu pour l'instant ce matin, donc ma réflexion va forcément évoluer, mais que, chez Shiku, Shiku c'est vraiment une bonne idée, puisque euh, lorsqu'on a son croisement, on peut penser à un range. Et puis la, la, la, la période statistiquement qu que, que l'on doit prendre pour Shiku, et eh bien finalement ce que je vous ai montré, c'est à peu près 25-26. Donc Osoda, il, il a observé, je ne sais pas s'il a dérivé la même chose le formalisme de Za ou pas, mais, mais finalement il a eu une très bonne idée. Puisque d'une, ça, ça se révèle euh, ça se révèle au, avec les prix, et puis en fait, euh, bah, ça, ça s'explique mathématiquement. Donc voilà, je parlais de, de la chicou, avec la fractalité, si je prends 5, est-ce que c'est dans neuf dans une échelle plus petite, etc. Donc ça, c'est encore à voir. Et puis je me suis dit, bah, tiens, on peut peut-être inverser la question, et dire, bah, si je si je voulais être au courant du, du range, quelle ligne je devrais tracer Et puis finalement, géométriquement, ben, eh c'est forcément la chicou. Donc, avec une période, ben, 9, 26, etc. Et, et c'est probable de prendre 26. Donc, voilà la, juste une, une application, enfin plutôt une application du de formalisme 2A de pour tenter de comprendre. Si ça se trouve, il y a plus, mais j'aimerais bien euh, voir la suite pour savoir si, euh, si c'est ça ou si bien a, je me suis trompé quelque part ou, ou si on peut faire plus. Bon, moi j'espère que j'étais clair et que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à poser des commentaires et puis on, on verra ça par la suite. Allez, bonne soirée.